Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie concernant les variables Shell importantes à connaître. Les objectifs de cette vidéo vont être de savoir répondre aux questions suivantes comment connaître l'ID de l'utilisateur effectif actuel, comment connaître le user ID de l'utilisateur actuel, comment connaître les JID de l'utilisateur actuel, comment afficher le contenu de la pile de répertoire, comment connaître l'avant-dernier dossier visité, comment connaître le répertoire courant, comment connaître le nom de l'hôte actuel, comment connaître l'architecture de la machine actuelle, comment connaître le type de matériel sur lequel Bash est en cours d'exécution comment connaître le système d'exploitation sur lequel Bash fonctionne, comment connaître la largeur de la console actuelle la hauteur du terminal actuel, la position dans l'historique de la commande actuelle, et finalement, comment connaître le fichier où l'historique est sauvegardé, comment blacklister une commande de manière à ce qu'elle ne soit jamais dans l'historique, et comment afficher l'heure dans l'historique. Alors, Tout d'abord, voyons les informations contenues dans les variables shell qui permettent de gérer les informations utilisateurs. Alors, dans un premier temps, voyons comment connaître l'ID de l'utilisateur effectif actuel. Alors, Pour connaître l'identifiant de l'utilisateur effectif actuel, on utilise la variable $EUID c'est-à-dire celle-ci. Sous Unix ou Linux, tous les processus sont associés à un user ID et un groupe ID. Ainsi, quand un processus cherche à accéder à un fichier, alors le système d'exploitation vérifie que le EUID, c'est-à-dire ça, voilà, a bien les droits d'accès. Prenons un exemple. Donc, pour connaître le EUID de l'utilisateur courant, on a juste à saisir echo $UID. Voilà, et là on voit en l'occurrence que le EUID de l'utilisateur actuel c'est 1001. Alors, voyons maintenant comment connaître le user ID cette fois-ci, de l'utilisateur actuel. Alors, pour connaître l'identifiant de l'utilisateur actuel, on utilise la variable $UID, celle-ci. Il s'agit, il faut le savoir, d'une variable qui est en lecture seule. Alors, prenons un exemple. Donc, pour connaître, pour illustrer ça, on a juste à faire le echo $UID. Donc, finalement, c'est la même chose qu'on a tapé juste avant, sauf qu'on enlève juste le E. Voilà, et on voit que le UID, là en l'occurrence, est égal au UID. Voilà, alors voyons maintenant comment connaître les GID, c'est-à-dire les identifiants de groupe correspondant à l'utilisateur actuel. Alors, pour connaître les GUID justement de l'utilisateur actuel, on utilise la variable $Groups, donc celle-ci. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une variable de type tableau. Pardon. Hop. Alors prenons un exemple pour illustrer ça. Alors, dans cet exemple, on va afficher dans un premier temps les groupes de l'utilisateur actuel avec la commande groups. Puis on va lister les JID correspondants avec la variable shell $groups que l'on a vu juste ici. Donc tout d'abord, on affiche d'abord les groupes avec groups. Donc on voit que l'utilisateur courant appartient à six groupes coder, sudo, arch, docker, shellen et ide. Pardon. Donc maintenant on va afficher les GID Justement de l'utilisateur actuel. Donc je vous le rappelle, il s'agit d'une variable de type tableau. Donc pour afficher l'ensemble des éléments d'un tableau, on le verra par la suite, donc dans les prochaines vidéos à venir, on utilise donc cette syntaxe, c'est-à-dire très important, on utilise des accolades, et puis ensuite on utilise un crochet ouvrant, un arrow base et crochet fermant. Et ça, ça va lister l'ensemble des éléments d'une variable de type tableau dans Bash. Voilà. Si par exemple j'avais voulu n'afficher que le premier, je fais ça, le deuxième, je fais ça, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour illustrer comment on utilise la variable $groups. Alors, voyons maintenant les éléments, les variables qui vont nous permettre de gérer la navigation des dossiers. Tout d'abord, en voyant comment afficher le contenu de la pile de, réperto de répertoire. Alors, pour afficher le contenu de la pile de répertoire, on va utiliser la variable $dearStax. Alors, comme la variable $groups, il va s'agir d'une variable de type tableau. Et le premier élément du tableau correspond au répertoire du sommet de la pile, c'est-à-dire le répertoire courant. Alors, prenons un exemple. Dans l'exemple qui va suivre, on va créer une pile de navigation arbitraire en utilisant la commande pushd, puis on va afficher avec la variable shell $dirstacks. Alors tout d'abord, on va créer une pile de test composée des répertoires slash tmp, slash data, slash dev shm. Donc c'est ce qu'on fait là. Pushd slash pushd tmp, pushd slash data, pushd slash dev slash shm. Voilà. Donc maintenant, on va afficher le répertoire qui est au sommet de la pile. On va juste faire ça, de la dire « stacks », de cette manière. Et étant donné qu'il s'agit d'une variable de type tableau, si on fait ça, on a précisément le même résultat. Et si maintenant, on veut afficher la totalité de la pile, on reprend la même syntaxe que l'on a utilisée tout à l'heure avec la variable « groups », c'est-à-dire on utilise un arrobase au niveau de l'index, voilà. et là, on a effectivement l'ensemble de la stack. Voilà, alors maintenant voyons comment connaître l'avant-dernier dossier visité. Alors pour connaître le dernier répertoire qui a été visité par l'utilisateur courant, on va utiliser la variable, la variable pwd. Prenons un exemple. Donc dans cet exemple, on va naviguer d'abord dans le répertoire slash tmp, cd slash tmp. On va naviguer ensuite dans le répertoire slash data, cd slash data. Et maintenant, on va afficher le répertoire précédent, précédemment visité pour s'assurer qu'il s'agit bien de slash tmp. Donc si je fais echo $hold pwd, là, normalement, je devrais avoir le cd slash tmp qui s'affiche, et c'est bien le cas. Donc voilà pour l'illustration de l'usage de la variable $hold pwd. Alors voyons maintenant comment connaître le répertoire courant. Alors pour connaître le répertoire actuel, on utilise tout simplement la variable $pwd. Donc comme ceci, echo pwd voilà et on voit effectivement que le répertoire courant c'est slash data notez que la commande du coup bash pwd s'appuie sur la variable shell en interne pwd voilà et on a précisément la même chose ok donc voyons maintenant les variables shell qui sont impliquées dans la gestion des informations donc des informations système alors, en voyant tout d'abord comment connaître le nom de l'hôte actuel. Alors, pour connaître le nom de l'hôte actuel, on va utiliser la variable $hostName. Donc, comme ceci, écho $hostName. Alors, et on voit effectivement que l'hôte actuel s'appelle coder-skills. Et donc, si j'utilise la commande bash hostname, on a précisément le même résultat. Alors, voyons maintenant comment connaître l'architecture de la machine actuelle. Donc pour cela, on va utiliser la variable $hostType, donc celle-ci. Bon, J'illustre ça par un exemple, $hostType, voilà. Et on est bien sur une machine avec une architecture 64 bits. Alors, ok, donc maintenant, voyons comment connaître le type de matériel sur lequel Bash s'exécute. Alors, donc pour connaître le type de système sur lequel Bash fonctionne, on va utiliser la variable $macType, comme ceci. co $macType. Voilà. Et Là, en l'occurrence, on retrouve ici l'architecture qu'on a vue ici, mais en plus de ça, on sait qu'on est sur un PC et qu'il s'agit d'un système de type Linux. Ok, donc voyons maintenant comment connaître le système d'exploitation sur lequel Bash fonctionne. Donc, pour connaître le système d'exploitation sur lequel Bash fonctionne, on va tout simplement utiliser la variable $OSType, comme ceci $OSType. Voilà, et là donc on retrouve en gros les informations qui étaient là. Ok, alors quelles sont les variables qui vont nous permettre de connaître les dimensions du terminal actuel Alors tout d'abord, voyons comment connaître la largeur de la console actuelle avec des variables shell. Donc pour connaître cette largeur, on va tout simplement utiliser la variable $Columns, comme ceci, echo $Columns. Voilà, donc ceci indique que mon terminal actuel comporte 112 colonnes. Si maintenant je split mon terminal en deux et que je réaffiche donc, cette valeur, on voit que la valeur a été à peu près divisée par deux. Voilà. Alors, maintenant, voyons comment connaître la hauteur du terminal actuel. Donc, pour connaître cette hauteur, on utilise la variable $lines. Donc, on va refaire à peu près le même exercice. Donc, si j'affiche la variable $lines actuelle, on voit qu'on a 55 lignes. Si maintenant, je split en deux mon terminal et que je réaffiche la même chose, on a à peu près la moitié. Voilà. Donc, voyons maintenant quelles sont les variables shell qui sont impliquées dans la gestion de l'historique des commandes. Alors, pour connaître la position dans l'historique, justement de la commande actuelle, on va utiliser la variable $histcmd, comme dans cet exemple. Si je fais echo voilà on sait que, en l'occurrence, la euh, commande actuelle que je viens de saisir est à la position 1971 dans l'historique des commandes. Voilà, Et c'est ce que je constate quand je tape history. Voilà, vous le voyez ici. Alors, comment connaître le fichier où l'historique est sauvegardé donc pour connaître ce fichier, on va tout simplement afficher le contenu de la variable $histFile, comme ceci, echo $histFile. Voilà, et là en l'occurrence, toute l'historique qui va être saisie dans un terminal, ou dans une session shell, va être stockée dans le répertoire « slash slash coder slash point bash underscore history ». Et donc si j'affiche effectivement les dernières lignes de cet historique, on devrait avoir à peu près ce qu'on a ici. Pardon, Donc les cinq, dernières, les cinq dernières lignes. Ah non, par contre, effectivement, ce n'est pas le cas, parce que la session n'est pas encore terminée. Donc, quand une session se termine, c'est à ce moment-là que l'ensemble des commandes qui ont été saisies durant la session sont sauvegardées justement dans ce fichier. Donc là, en l'occurrence, ma session n'est pas terminée. C'est ce qui explique que toutes les commandes que je viens de saisir juste avant ne sont pas encore dans le bash history. Alors, comment blacklister une commande de manière à ce qu'elle ne soit jamais dans l'historique Alors, pour blacklister une commande dans l'historique afin qu'elle n'apparaisse jamais, on définit la variable $istignore, donc celle-ci. Alors, pour séparer plusieurs commandes à blacklister, on va utiliser l'IFS, donc l'Internal Separator, dont la valeur par défaut est le deux points. Alors, cette variable accepte les expressions génériques avec des jokers. Donc, prenons un exemple. Donc, Dans cet, dans cet exemple, pardon, on va blacklister les commandes ls, donc e4, en utilisant la variable et on va ensuite afficher les cinq dernières commandes de l'historique pour vérifier leur absence. Donc, export. Voilà. C'est ça. Donc là, maintenant, par exemple, on va faire un 4 Slash. Etc. FSTAB. Voilà. Et si maintenant, j'affiche l'historique, je constate que le 4 Etc. FSTAB. S'est pas affiché de la même manière si je fais un ls tmp et si maintenant donc je réaffiche l'historique, je constate de la même manière que la commande ls/slash/tmp n'existe pas dans l'historique. Ok, alors voyons pour terminer comment afficher l'heure dans l'historique. Alors pour ajouter le redatage durant l'affichage de l'historique, on va utiliser la variable $histTimeFormat, donc celle-ci. Alors, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va ajouter la date et l'heure à laquelle chacune des commandes de l'historique a été exécutée, et on va ensuite afficher les cinq dernières commandes de cet historique pour s'assurer que le redatage est désormais activé. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le format de redatage en intégrant la date et l'heure de chaque commande. Donc, pour cela, on tape export istime format est égal à pourcentage F pourcentage T pardon non, majuscule pourcentage T voilà Okay. Maintenant, donc, on va afficher les cinq dernières commandes de l'historique. Et on voit effectivement que juste avant chacune des commandes de l'historique, on a désormais le roi qui a été activé. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Retrouvez l'article complet de celle-ci avec ses exemples et encore plus de contenu sur https://codeur-skills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!